le Grand Maître Tophar du Bénin. Je suis ici aujourd'hui pour vous faire une petite démonstration concernant le jeu l'auto fortune. Comment ça se fait Et sans plus tarder, je vais vous présenter un peu le génie. C'est le génie mais si c'est les deux genoux. C'est eux qui vont jouer tout le rôle que nous voulons faire ici maintenant, c'est eux. Ça, on demande la grâce de la chez lui seulement et à l'aide de leur pouvoir et aussi du pouvoir qui m'a été donné par mes aïeux je vais vous faire une petite démonstration et vous allez voir que vraiment ce autour ça existe, toucher le grand maître du bas le bouc qui vient. Sans plus tarder, nous allons essayer de demander la présence des pour bon, voilà, maintenant les génies sont déjà présents ici avec nous. Nous allons démarrer en même temps avec le rituel. Sans plus tarder, ici, c'est la calibre. C'est ça qui gagne les papier spirituel. Ça, c'est un papier qui a été béni, purifié par les génies. Ce papier, c'est ça qui est le papier qui va nous faire la vision astronomique des de numéros. Une fois que les génies donnent l'ordre sur ça, nous allons trouver en même temps les numéros qui vont apparaître. Et là, on envoie ça à celui qui veut jouer le jeu. Il va et joue et puis il gagne 10 millions. Une fois on fait le jeu, on gagne 10 millions. C'est un peu ça. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'inconvénient. Il pas de conséquences ni de compréhension, pas de sacrifice humain. C'est un jeu qui se fait à l'aide des pouvoirs magiques. Donc, euh, c'est un peu ça. Sans plus tarder, je vais pour vous montrer comment la démonstration se fait. Mais, j'espère que vous êtes en train de bien observer la vidéo. N'ayez pas peur. Ici, c'est ça qu'on appelle le rituel. C'est ce petit calebasse là, le pouvoir qui est venant, on ne peut pas vous dire ça. Ça peut quitter ici pour aller à l'Europe pour faire du mal à quelqu'un qui ne nous respecte pas. Et si tu respectes ce qu'il te dit, il va te combler de richesse. Ça, c'est le coup de magie. Um le coup de magie, um le grand pain. Le grand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 il va photo l'écologie, il photo l'écologie, il va la photo l'écologie, il va la il va la photo de il il va il bien voir voilà le numéro. voilà les 4 voilà ici on a le 05, le 12, le 45 et puis le 32 voilà bien les numéros. le numéro ce n'est pas de la magie mais si vous avez confiance seulement le grand maître shanky qui peut vous aider avec la fortune la richesse et la bonté la gloire vous savez que sans l'argent, l'homme ne peut rien dans la vie. Si tu fais le job et ce numéro, la somme, tu as déjà gagné 10 millions. Donc, pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter sur le plus 229 99 90 84 99. Je dis bien le plus 229 99 90 84 99. Merci à vous.